Salut, c'est Guillaume pour le SNES FSU Guadeloupe. Alors cette semaine, on va parler de la situation sanitaire hein, puisque c'est le problème principal puisque la Guadeloupe a été classée en alerte maximale et en rouge écarlate donc c'est le dernier pas avant l'état d'urgence sanitaire. Et malheureusement, les décisions qui ont été prises par le Premier ministre et confirmées par le préfet, c'est qu'on va fermer les bars et les restaurants, on va interdire les plages aux heures des repas, mais on ne prend aucune mesure pour l'éducation nationale. Et c'est un véritable problème parce qu'en fait, l'État, au travers le Premier ministre, au travers le ministre de l'Éducation nationale, euh, l'Académie de Guadeloupe au travers la rectrice et la directrice de cabinet et le préfet euh, laisse croire que euh, les établissements scolaires euh, ne sont pas des lieux de contamination et que euh, c'est de la responsabilité des gens ou de l'irresponsabilité des gens qui se contamineraient euh, pendant leur loisir ou dans la sphère familiale. Or, euh, l'étude qui est parue avant-hier euh, dans santé .fr, donc qui est euh, une institution euh, d'une émanation euh, de l'état français et eh bien dit exactement le contraire c'est à dire que sur la période allant de mai à septembre euh, 16% des clusters confirmés sont issus euh, des établissements scolaires et universitaires et 32% des cas à l'étude aujourd'hui sont issus et eh bien euh, des, euh, du domaine scolaire ou universitaire donc ça veut dire que euh, si euh, ces 32% s'avèrent être des clusters euh, et bien euh, les établissements scolaires et universitaires sont les lieux principaux de contamination aujourd'hui donc euh, ce qu'on réclame nous au SNES FSU c'est un qu'on arrête de nous mentir et de nous prendre pour des imbéciles euh, et deux qu'on prenne des mesures radicales pour que euh, et bien, les personnes euh, et les élèves qui sont dans ces établissements scolaires soient mis en sécurité. Ça signifie concrètement qu'il faut impérativement remettre en place la distanciation sociale. Il faut impérativement que les personnels vulnérables puissent être mis en autorisation spéciale d'absence et en télétravail. Il faut impérativement mettre en place des demi-groupes et des, tous les systèmes qui permettent de limiter aux élèves les contacts. Il faut forcément fournir des masques à tous les élèves. Et ces choses-là, c'est uniquement la base. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que l'éducation nationale, a pris comme dispositif le système, euh, alors euh, voulu ou pas voulu euh, par la directrice de cabinet, par le syndicat IDFO des chefs d'établissement, on ne sait pas bien par qui, mais en tout cas il y a quelques chefs d'établissement qui ont eu cette lubie, de mettre en place une salle, une classe. Eh bien une salle, une classe, c'est une absurdité. C'est une hérésie. Et pourquoi est-ce que c'est une hérésie ben C'est une hérésie tout simplement parce que euh, quand les élèves vont en EPS, euh, ils ne restent pas dans leur salle. Quand ils vont en musique, ils ne restent pas dans leur salle. Quand ils vont en arts plastiques, ils ne restent pas dans leur salle. Quand ils vont dans les salles spécialisées de sciences ou de technologies, ils ne restent pas dans leur salle. Et puis plus largement, les élèves, euh, savent, ils se mélangent dans euh, les cours de récréation, ils se mélangent à la restauration scolaire, ils se mélangent dans les transports scolaires. Donc ça signifie concrètement qu'une salle une classe, c'est juste une punition pour les collègues à qui on demande de se déplacer dans tous les sens, c'est primariser les collèges et les lycées, alors, même que ça n'a aucun sens et que le sens de l'éducation aujourd'hui, eh bien, veut que ce soit les élèves qui se déplacent pour des raisons techniques et technologiques évidentes. C'est que nos salles, elles sont toutes plus ou moins spécialisées. Le prof d'anglais, il a besoin de ça, du son, de la vidéo. Le prof d'histoire, il a besoin de son vidéoprojecteur ou de son tableau numérique interactif, etc. etc. Chaque enseignant a son matériel. Chaque enseignant a besoin d'avoir, eh bien, un lieu pour stocker ses documents, ses ressources, ses ces photocopies, etc. Et le fait d'imposer une salle, une classe, eh c'est punir des enseignants, euh, c'est leur demander, euh, alourdir leur charge de travail qui est déjà largement euh, plus pénible euh, avec le port du masque qui est obligatoire. Euh, donc, euh au SNES FSU et à la FSU, on dit que l'une seule une classe ce n'est absolument pas une réponse pour les enseignants, euh, que la seule réponse qui vaut c'est remettre en place une distanciation sociale, prendre des véritables mesures de prévention, fermer bien évidemment les établissements scolaires quand, dès qu'il n'y a pas d'eau euh, pour permettre justement euh, d'assurer euh, l'hygiène minimale et aujourd'hui euh, au SNES FSU on dit à la rectrice euh, et au préfet qu'il y a une urgence à prendre des mesures spécifiques pour l'éducation en lien avec notre territoire, le CHU. Est est à l'agonie, on a été obligé de demander des renforts de l'armée, sera suffisant Personne ne le sait, donc euh, il faut appliquer le principe de précaution et ce principe de précaution veut qu'on prenne des mesures fortes euh, pour l'éducation, pour préserver la population dans son ensemble. En vous souhaitant un bon week-end, prenez soin de vous, à bientôt